Parce que c'est pas de la... Euh... Euh... Parce que c'est pas de la tristesse, c'est de la colère, c'est de la rage que tu as. Yeah, c'est des larmes de tristesse, mais la composition des larmes, c'est de la rage. C'est comme s'il y avait une goutte d'arsenic dans chacune de tes larmes. Parce qu'il y a quelque chose qui te reste coincé en travers de la gorge, parce que c'est trop lourd à porter pour toi, parce que tu as envie de changer les choses, parce que tu en as marre de... La manière dont se, dont se poursuivent les choses. On se, se font les choses, non. On se poursuit les choses. Derrière ces larmes, il euh, y a de la colère, il y a de la rage. Et derrière cette rage, il y, euh, y, a, y a une envie de faire bouger. Et pourquoi tu as envie de faire bouger Et, Non, plutôt. Qu'est-ce que ça va te permettre de faire bouger les choses Ça va te permettre de redessiner les contours de ta vie qui sont trop flous. Parce que la décision et l'action, il n'y a que ça de vrai pour redessiner les contours de ta vie. Tu auras beau avoir mille compréhensions intellectuelles ou même vibratoire, il n'y a que l'action qui va te permettre de réellement faire bouger les choses. Derrière ces larmes, il y a la jouissance de juste de te. Comment je pourrais dire enfin, De voir que tu peux le faire. De te dire je t'aime. D'être avec toi et pas contre toi. Et pas à t'ignorer non plus. Mais réellement avec toi. D'être là pour toi. Voilà ce que cachetait là. Merci beaucoup Béatrice.